Dans ce calme, de la République, ah, c'est pas c'est le, le Assister à un conseil municipal tant de droit Les footballers, c'est pas un droit. Je Allez, je propose de commencer, la semaine était longue, et ce sera un petit conseil euh, plus de la situation et du pouvoir aujourd'hui. Je tiens simplement à accueillir. Si D'ailleurs, une édition ne doit pas de. Euh, voilà, si vous ne voyez pas hein. la réglementation qui est votre en cours de voter le 15 avril, sachant Alors. que même que la fusion des taux CAFA euh, n'autorise pas à voter. On n'a pas cette année exceptionnellement, puisqu'on est en terre. Non, il n'y a pas de procédure de voter de de folie, ça, ça pas, mais Vous allez, vous allez voir qu'on euh, a également un certain nombre de choses qu'il faut mettre au décaire tout simplement dans le cadre. La, comment dire, la fusion des taux de Oui, de sauf pour le serre de... il y a des vases communicantes qui font que prélever, reverser par telle ou telle entité. Il y a un triangle, qui et l'argent tourne, c'est un peu compliqué. On les fait aujourd'hui, ce n'est pas normal. Voilà. J'ai un dernier point, de si vous me permettez de faire. j'ai un dernier point, vous permettez, c'est sur la question de... On va le voir quand on va suivantes. voir je ne reposerai pas les questions ensuite c'est sur euh, la question de, de l'eau et de l'assainissement et des excédents. C'est euh, deux, euh, deux comptes, eau et assainissement. Il y a deux, deux choses qu'on vient de On est obligé de le faire provisoirement comme ça, et ensuite de réintégrer. Tout ça c'est de, de la gymnastique. Hein. On est obligé de passer par la voie ou si ils vont intégrer la vie provisoirement et vont être reversés ensuite, soit la métropole, soit le métier C'est ce que j'ai du ouais, mal des fois à percevoir. C'est la question de <rire> que, Olney euh, ne veut pas tout et est chondé à venir nom. Et Olney pense que non. Je pense que, je pense que chacun doit assumer ses, ses défis. Donc c'est un. Euh, si l'athlète ne s'est pas encore convenablement réuni, il y a une raison. C'est qu'il y a une bataille, il y est de chiffres, pour savoir qui paye quoi. Et évidemment, moi je serai...